Le temps est venu pour la période de questions. Je donne la parole au député de hamilton Martin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce gouvernement a refusé d'écouter les bénéficiaires de l'Ontario Travail et de la POSPH qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Il y a eu une table ronde pour partager leur expérience au Premier ministre et au ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Alors, nous allons partager leur voix ici à travers ce rapport qui a déjà été envoyé au ministre. Ces histoires qui ont été partagées brisent le cœur et sont troublantes, comme Trevor qui mange seulement un repas par jour, ou Declan qui n'a pas pu s'offrir une coupure de, de cheveux avant de se rendre dans le funéral de sa mère. Est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à doubler les taux de ses prestations afin que les gens peuvent vivre une vie digne? ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. Il est essentiel d'écouter la voix des citoyens, des ontariens, de leurs expériences vécues, et c'est pour laquelle notre gouvernement s'est engagé dans un investissement de décennies qui n'est jamais, euh, jamais auparavant dans des décennies. Et nous avons pris cela, indexé cela au taux d'inflation, ce qui n'a jamais été accompli. En Ontario, et nous avons augmenté le seuil par rapport aux exemptions de salaire de 200 jusqu'à 1 000 par mois. Ce sont des mesures que nous avons adoptées afin d'aider la population qui peut travailler, mais qui aussi ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous allons continuer à le faire, à utiliser des approches multi- ministériel, le programme à double reconnaissance de crédit, le programme de, de, de, de garde d'enfants, le programme pour aider les familles à revenus faibles, ce sont des mesures que nous avons adoptées pour améliorer la vie des citoyens en Ontario, surtout ceux qui sont vulnérables et dépendent de l'appui du gouvernement. Nous habilitons les gens afin d'avoir accès à un emploi qui est important et de, de combler les écarts et de les mettre dans la main d'oeuvre. Dans, dans Question complémentaire, il est clair que la pauvreté a des impacts sur la santé mentale, sociale et leur bien-être. Tracy ne mange que des sandwichs de, de de d'œufs et de salade. et une autre personne ne peut plus se permettre de payer des cours de natation. La ministre peut dire ce qu'elle veut, mais les résultats ne changent pas. Les gens souffrent. Est-ce que le gouvernement va finalement écouter leur voix et doubler ses taux de prestation? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie la question du, de la députée de l'opposition. Si le, la députée ne va pas écouter mes propos par rapport à l'amélioration de la vie des commettants. Je vous suggère d'écouter la voix des fournisseurs qui offrent des services à chaque jour. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont prestataires de POSPH, ce qui va avoir un impact positif pour leur vie. Merci de, de, au gouvernement provincial. C'est l'une des déclarations d'un de, de, président d'une organisation importante. Nous sommes Satisfait de l'annonce du gouvernement provincial. Nous les remercions de ces propos de Valérie Prichet, qui est une présidente d'un organisme. Cela démontre que le gouvernement écoute. C'est une mesure vers la bonne voie. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement. Le la présidente Christie, c'est ce qu'elle a déclaré, ce qui va changer la donne, qui va changer la vie des gens de manière significative. Mark Raver, propos de Mark Raver, qui est aussi un président d'un organisme important pour la communauté. Complémentaire final. Député de Thunder Bay, supérieur Nord. Merci, M. le Président. Les partisans, dans la table ronde du Parti néo-démocrate ont déclaré qu'ils veulent travailler, mais qu'ils ne peuvent pas à cause de leur invalidité. Les parents qui... Prendre soin des enfants à temps plein doivent être bénéficiaires de la prestation au temps du travail. Ils ne peuvent pas acheter les outils et les ressources essentielles pour prendre soin de leurs enfants parce que les taux sont trop faibles. Cela force les gens à vivre dans une pauvreté profonde. Un bénéficiaire a dit « Devenir invalide ou handicapé, peut. cela peut arriver à n'importe qui ». Pourquoi est-ce que le gouvernement force les gens handicapés à vivre dans la pauvreté au lieu de doubler les taux? Il est à Madame la ministre. Merci. Monsieur le gouvernement, notre gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires après des décennies de négligence par le gouvernement libéral précédent et le parti néo-démocrate. Les, néo, les libéraux ont eu la chance d'augmenter les taux, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu à ce qu'ils perdent les, les, qui ne soient pas élus à, avant de le faire. Et ils ont parlé énormément, mais c'est grâce à notre gouvernement que cela a pu être accompli. Vous auriez pu aussi faire ces investissements. Vous avez abandonné les gens. Nous avons augmenté dans l'aide sociale et nous indexons les tarifs à part la, à l'inflation. Nous demandons au gouvernement fédéral de s'engager à leurs promesses sur le, les prestations de, de validité. Nous continuons à respecter nos promesses et à agir au nom de la population. Prochaine question. Le chef l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le verdict a été prononcé sur le plan du logement. Des groupes se sont unis par rapport à ce soi-disant plan. Le projet de loi 23 et 39 ne sont pas démocratiques. Ils vont nuire aux municipalités et sont nuisibles aux, à l'environnement et ne vont pas bâtir les logements dont la population a besoin. Est-ce que le gouvernement va finalement abroger le projet de loi 23 et supprimer le projet de loi 39? Réponse. Ministre des Affaires municipales et du logement. L'opposition a parlé de, de logement et cependant et d'équité. Cependant, ils ont une... Élection, une candidature avec un seul nom, une seule candidature. Intervention du Président. Faites attention à vos commentaires, Monsieur le Ministre. Vous pouvez continuer. Seulement, vous parlez de démocratie, seulement 27 de ce groupe parlementaire, seulement 8 membres sur, députés sur 30 ont pu déclarer publiquement en faveur de leur leader proclamé. Je ne vais pas entendre vos commentaires par rapport à la démocratie de ces néo-démocrates. Nous allons agir au nom des jeunes familles, nous allons appuyer les immigrants en Ontario et nous allons défendre les aînés et les personnes âgées. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Vous pouvez maintenant re redémarrer la pendule complémentaire. Je pose ma question au Premier ministre. Le gouvernement a dit qu'il examine la situation en conférant des pouvoirs aux maires de Peel, Durham, Waterloo et York. Nous n'avons pas à sacrifier les normes démocratiques. Pour répondre à cette crise de logement, Pouvez-vous retraire le projet de loi 39 immédiatement, immédiatement au lieu de porter attente à la démocratie? Réponse, les néo-démocrates ne peuvent même pas bâtir des logements. Leur propre groupe parlementaire est divisé. Je ne sais pas quels sont les problèmes de, du parti néo-démocrate avec nos Maire à York, à Niagara, dans la région de Niagara, je veux travailler avec ces présidents, ces présidents qui ont été élus, l'OS. Comme le premier ministre l'a dit, à maintes fois, nous voulons nous assurer que les maires ont les outils afin d'accélérer la mise en chantier et de conférer ces pouvoirs spéciaux. Cela répond exactement à cette question, monsieur le président député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Le ministre et ce gouvernement peuvent déclarer ce qu'ils veulent, mais le projet de loi 39 sape la démocratie et la protection environnementale et n'accomplit absolument rien pour le logement abordable. Cela aussi met en péril les conseillers qui ont été élus. Je sais qu'il y a des conseillers élus qui sont ici présents ou les, leurs homologues ont aussi signé la lettre qui a été envoyée par rapport à la, au projet de loi 39. Ils n'ont même pas eu la chance de consulter ces gens par rapport au projet de loi 39 parce que hier ils ont continué la séance. Alors, est-ce que vous allez finalement écouter les représentants et les commettants de, de, de, de, de, de la population et aussi le ministre... Des services aux aînés de l'accessibilité. Réponse. Nos députés défendent les droits de la population. Nous accueillons les nouveaux Canadiens, les nouveaux immigrants afin d'habiter à Scarborough. Mais il y a un problème qui existe, Monsieur le Président, que les néo-démocrates. On se sont opposés à chaque fois. C'est ce qui a trait à la construction de logements de tout type, de toute forme, de tout vendeur. C'est le... nos députés de Scarborough qui défendent les droits des commettants à Scarborough. Arrêtez la, la pendule. Redémarrer la, la pendule. Député Merci. Je pose la question au premier ministre à Durham. Il y a une protection dans la... une loi pour avoir la protection de la ceinture de Verdure et le premier ministre porte attente à cette loi. Il y a une lettre des anciens maires de Pickering et ses conseillers ont voté de manière unanime qu'ils n'appuient pas l'abrogation de cette loi sur euh, la réserve agricole de Dauphin Ridge. Ils n'ont pas le droit de le faire et ils n'ont pas l'appui du Conseil. Est-ce que le gouvernement va continuer à porter attente à la réserve agricole de Dauphin Rouge et briser leurs promesses? Réponse. Ministre des affaires municipales et du logement, je veux assurer à tous aux députés de cette Chambre des temps que nous sommes ceux qui vont leur permettre de réaliser leur rêve d'accès à la propriété grâce à notre ministre. Ils, nous sommes tous déterminés à aider la population. Durant notre élection, nous l'avons dit que nous allons bâtir 1,5 million de logements au cours de 10 ans. Nous nous sommes réalisés. Nous avons pris compte aussi qu'à travers le gouvernement fédéral, que 500 000 personnes vont se rendre en Ontario et dans la grande région de Toronto. Il faut s'assurer que nous avons des endroits à travers des projets de loi comme celui-là qui seront propices pour répondre aux besoins de la population. Ce que nous parlons depuis déjà plus de 30 ans, les conversations par rapport à cette propriété, ont permis à créer la ceinture de verdure. Nous allons continuer à adopter des mesures législatives pour accélérer la mise en chantier et bâtir le logement de 1,5 million d'habitations. Question complémentaire. C'est pas juste le Conseil municipal qui a voté à Ottawa. On a voté unanimement pour appuyer une motion qui condamnait la le projet de loi 39 qui attaquait la démocratie. Les gens à Ottawa sont furieux qu'on euh, réduit des terres et ça coûte des millions de dollars. Ma question au premier ministre. Est-ce que le, la ministre des services euh, le service à l'enfance, des services sociaux et communautaires est derrière ce projet de loi ou elle appuie la population d'Ottawa? Réponse, le ministre des Affaires municipales et du logement. En réponse aux commentaires, le Dr. Rob Géozo a aussi dit, et je cite, c'est de ce vin, mais pas surprenant, de voir les municipalités qui soient tellement contre une des mesures les plus efficaces de réduction des nouveaux logements. Fin de citation. La députée d'en face connaître le docteur Géozo. C'est un économiste et travaille en tant que conseiller politique à la à la chef future du Néo-Démocrate. Question suivante, alors, la députée de Mississauga-Streetsville. Bonjour, Monsieur le Président, et merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, le ministre était en Inde pour parler avec les chefs et à la convention à New Delhi pour la Chambre de commerce. C'était une occasion pour renforcer les relations et, et pour avoir des contrats dans le secteur manufacturier, technologique et des sciences de vie. Nous sommes tous d'accord que notre gouvernement continue à avoir un écosystème technologique important, mais il faut s'assurer qu'il y ait de bons emplois pour les particuliers familles dans toute la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Développement économique, de la création d'emplois de et du commerce peut donner une mise à jour de sa mission de commerce commercial en Inde? Le ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce. Depuis qu'on a partagé le message que l'Ontario a ouvert pour les affaires, on a entendu des choses intéressantes. Dans un, un monde où il y a beaucoup de chaos, les gens voient le l'Ontario comme un endroit calme, un partenaire euh, fiable. Pendant que j'étais à Mumbai, 88 Pictures a annoncé que l'Ontario serait l'endroit pour leur première expansion internationale. En travaillant avec notre partenaire Toronto Global, On va, euh, 88 Pictures va embaucher 100 professionnels. Ils nous ont dit que l'Ontario a tout pour avoir du succès, et cela prouve que l'Ontario est ouvert aux affaires. Et donc, donnons la bienvenue à 88 Pictures en Ontario. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre de sa réponse. C'est clair que notre gouvernement, d'être à cette convention indo-canadienne, c'était une bonne chose pour encourager des entreprises à investir en Ontario, dans un monde mondialisé. D'assurer de bonnes relations de travail avec les économies les plus fortes du monde, c'est plus important que jamais. Comme le ministre a dit, l'Ontario doit continuer à faire sa promotion comme un bon endroit pour faire des affaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire davantage quant aux résultats positifs et de nouvelles occasions que l'Ontario à avoir vu notre mission commerciale en Inde? Le ministre du Tôt, Développement économique. Monsieur le Président, notre mission en Inde, c'était une occasion pour remercier personnellement beaucoup de compagnies qui se sont établies en Ontario suite à l'émission précédente. LTTS, par exemple, qui a ouvert un marque h Tata Consulting and Services. Ils ont annoncé 5 000 nouveaux embauches. Les eaux qui viennent d'ouvrir dans la ville de Cornwall. Et on a rencontré SR, ITS, Infotech. Alex et des nouveaux arrivants, Pikachu et Whitsua Technologies, toutes des compagnies d'avant-garde indiennes qui veulent avoir une expansion internationale. Et nous voulons être le centre de, te de technologie en Ontario. 400 000 employés, 75 gradués du, du STEAM, on a un avantage concurrentiel. C'est pourquoi des compagnies de tout le monde viennent s'établir en Ontario. Question suivante. Le député de temeskimi Merci. Ma question au ministre, de l'environnement, de la protection, de la nature et des parcs. Dans ses réponses à la à l'abrogement proposé de la, la loi sur la réserve agricole de Dolphins Rouge. Par Canada dit qu'il y a un risque pour les animaux, la faune sauvage et on va réduire la viabilité et la fonctionnalité des, des écosystèmes du parc. Par Canada a dit que le gouvernement provincial ne répond à ses obligations de cette entente Quant au parc urbain rouge, pourquoi le ministre va tellement loin pour violer tellement d'accords et briser tellement de promesses? Le ministre des Richesses naturelles et des Ressources. Merci. Comme tout le monde le sait, comme on a parlé à plusieurs reprises, c'est une intention de ce gouvernement de bâtir 1,5 milliard de logements sur les 10 ans. Et l'opinion du gouvernement fédéral est. Euh, euh, est en erreur. Le parc n'est pas attaché, attaché à Daphne's Rouge. Et quand les constructeurs vont construire, les mesures de protection de la nature seront là. Et euh, les évaluations auront lieu. Il y a une occasion ici pour résoudre un problème. On prend cette occasion. Il faut la prendre. On va prendre cette euh, occasion. Question complémentaire de l'autre député de Quitany. Ma question au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pas. Monsieur le Président, c'est clair que ce gouvernement ne donne pas la priorité aux droits autochtones. L'échec de ne pas avoir un dialogue avec les Premières Nations sur l'obligation de consulter rend le projet de loi 23 illégal au pire et pas démocratique au mieux. Pourquoi? Pourquoi ce gouvernement ne dit pas tout simplement que le logement, le plan du logement n'est pas, c'est pas plus important que de maintenir les droits autochtones Pourquoi vous ne dites pas que vous, ça ne vous intéresse pas les droits autochtones le ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones, merci, ça va surprendre le député que je ne vois pas de cette façon ni notre gouvernement. On a un défi qui on rend une occasion, et c'est de bâtir 1,5 milliard de logements sur les ans à venir. Nous savons de partout dans la province, des pénuries de logements sont réelles pour des familles qui vivent dans les municipalités, dans les grandes villes et dans des communautés autochtones. C'est pourquoi on va avancer avec une approche équilibrée pour bâtir 1,5 million de logements. On va travailler avec les communautés autochtones et les leaderships pour assurer que les occasions de logement soient là pour eux. C'est ce qu'on entend d'eux et c'est ce qu'on pense faire. Merci, Monsieur le Président. Question suivante, de député de glengard Crescott Russell. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Sous le gouvernement libéral précédent, le réseau de transport avait besoin d'investissements urgents. Malheureusement, c'était négligé et ça a touché la sécurité des routes dans beaucoup de, de communautés du Nord et Autochtones. Dans le nord de l'Ontario, les communautés ont de grands défis, ont besoin du soutien du gouvernement pour avoir des routes sécuritaires, en particulier dans le nord. L'hiver le, et les conditions météorologiques rendent la conduite sur les routes tout un défi. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord peut nous dire quel est le plan d'améliorer l'accès et la sécurité pour les gens qui voyagent dans le nord de l'Ontario? Le ministre des, des Affaires du Nord. Je remercie le député de Glenn Gary prescott et de défendre l'intérêt de ses concitoyens. L'intérêt de cette matière, c'est bien atteint. Quand l'hiver arrive, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne devrait pas être en chemin de construire des routes robustes pour le nord de l'Ontario qui se dessert de 20 000 résidents dans le Grand Nord. Mon ministère a annoncé plus de 6 millions de dollars pour l'exercice financier prochain pour appuyer la construction et l'exploitation de 3 170 kilomètres de routes temporaires qui vont lier 32 euh, communautés autochtones isolées et la ville de Mossoni au réseau des autoroutes provinciales, ce qui va améliorer les perspectives économiques et de santé et pour qu'on puisse servir mieux cette collectivité. C'est la base des couloirs importants dans l'avenir pour servir ces communautés. Merci. Merci. Question complémentaire c'est formidable d'entendre que notre gouvernement est déterminé à soutenir les travailleurs du nord de l'Ontario. Les communautés du nord sont uniques et diversifiées, pas seulement sur le plan géographique. Les besoins des collectivités nordiques et autochtones en matière de soutien des entreprises, des chaînes d'approvisionnement et de l'infrastructure sont différents. Monsieur le Président… Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones peut-il nous, nous en dire davantage sur euh, ce que fait le gouvernement pour soutenir les communautés du Nord? Le ministre du Développement du Nord. Dans le Nord de l'Ontario, nous faisons des investissements ciblés pour rendre les communautés francophones plus dynamiques. Grâce à l'entremise de la Société de gestion du fonds, du patrimoine du nord de l'Ontario, nous avons investi 3,5 millions de dollars dans plus de 10 projets, euh, comme par exemple à Hearst. On a investissement non seulement dans les institutions communautaires, mais aussi dans la stratégie touristique francophone. À Sudbury, le College Boreal, nous avons investi dans une infrastructure essentielle pour euh, le campus principal et bien sûr, à Rivière-des-Français, avec leur conseil scolaire public du grand nord de l'Ontario pour établir euh, leur centre de développement jeunesse économique et communautaire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, la députée de Parkdale-Ride Park. Merci, ma question s'adresse au premier ministre. Tout le conseil municipal de Toronto s'oppose à ce que le gouvernement utilise au projet de loi 23 pour couper la ceinture de verdure. Et une majorité du Conseil est contre le projet 39 qu'on 39, euh, que prend le pouvoir des conseils municipaux. Des milliers de gens ont fait des pétitions pour retirer les deux projets de loi. Monsieur le ministre, est-ce que les gens des de circonscriptions des tobico ont partagé des préoccupations locales et ont fait la défense auprès de vous les ministres des Affaires municipales et du logement. Les députés de tobi appuient le maire Tory et veulent donner un maire Tory qui a, a eu un mandat très fort le 24 octobre. Ils veulent qu'il il puisse avoir les outils pour faire son travail pour assurer qu'il fait sa part d'1,5 million de logements qu'il faut construire d'ici 2025. Ma question aux députés néo-démocrates de la ville de Toronto, pourquoi vous n'appuyez pas le maire Ford Pourquoi vous n'appuyez pas les mesures dont le maire Torre a besoin pour avoir plus de logements Les commentaires doivent être adressés à la présidence. Le député de Humber River, Black Creek, le projet de loi 23 va avoir des conséquences la Street pour Brampton. Et une réduction de parcs, un manque de logements abordables, entre autres. On a dit, et je cite, la ville anticipe que le projet de loi 23 s'y est adopté. Suite à la perte de, de revenus des redevances d'aménagement, on va perdre à peu près 440 millions de dollars. Pour rattraper ces euh, 7 perdues, ça exigerait une augmentation de 80 aux impôts fonciers pour les propriétaires. Fin de citation. En m'adressant à vous, est-ce que le Premier ministre, a, vous, le euh, président du Conseil du Trésor, a dit que c'est juste, les familles et les aînés vont avoir une augmentation d'impôts de jusqu'à 80 Les ministres des Affaires municipales et du Logement. Ces chiffres ne s'ajoutent pas, mais ce qui s'ajoute, c'est les commentaires du docteur Gilles qui a dit, vous faites son argument, voici la citation, pour la politique qui a donné la priorité aux euh, propriétaires actuels au dépens de, de jeunes et des étudiants. Il a dit que la critique de l'opposition au projet de loi 23 est trop ciblée sur une narrative populiste et ne donne pas de l'aide contre le prix du logement. L'opposition dit de belles paroles, mais voici une personne de la politique euh, néo-démocrate de Dr Gilleson, qui est contre une politique euh, qu euh, et qu'ils veulent euh, avancer. Voyons donc, soyez logiques. Arrêtez la pendule. Je rappelle aux député d'adresser les commentaires à la présidence. Le député de Brampton-Nord, alors, s'il vous plaît. C'est d'habitude vous. redémarrer la pendule. Question suivante, le député la députée d'Almanov. Merci, la ministre. C'est pour la ministre des Transports. Le 21 août, j'ai demandé à la ministre pourquoi la reconstruction de, du pont à calendona était retardée. J'ai apprécié la réponse de la ministre que la reconstruction est une priorité importante pour ce gouvernement. Et la ministre a aussi parlé de, du travail dû qu'il faut faire avant que la reconstruction commence des tâches que je pense qui ont déjà été complétées avant ma question en août. Monsieur le Président, je suis à Calédonie souvent, mais pas chaque jour, comme les gens qui y habitent et les gens qui ont des entreprises. Ils me disent qu'il n'y a pas eu de travail fait sur le pont depuis trois mois. La population de Caledon et du comté Alderman apprécie une mise à jour de -gouvernement. ce gouvernement Quelle est la diligence nécessaire avant d'avoir des mises en chantier? Le ministre associé des Transports. Merci, Monsieur le Président, et j'apprécie la question de ce matin. Aucun gouvernement n'a pris les infrastructures plus sérieusement que ce gouvernement. On parle de 80 milliards de dollars pour améliorer les routes, parce qu'on se rend compte, après 20 ans de négligence des néo-démocrates et des libéraux, on, on essaie de rattraper. On, on va avoir 30 de croissance de population. Il faut se préparer. Il y a un processus, et je suis content de souligner ce processus à la députée. Ça envoie une évaluation euh, environnementale, consultation avec les Autochtones. Et pour des ponts, si nécessaire, si on a besoin d'expropriation, il faut tout faire et des consultations avec euh, les municipalités et, et euh, les résidents locaux. Et c'est un processus, on le fait et on le fait rapidement. Question complémentaire? Monsieur le Président, je crois fermement que tout le travail dont parle le député a été fait. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la reconstruction. Et j'ai des gens qui m'ont demandé pourquoi euh, on retarde les choses. La pont euh, de la rue Argyle à Caledonia sort les véhicules et les entreprises. Et le ministère a des amendes décents qui excèdent la limite qui a été imposée dans le pont. Combien d'argent le ministère a eu ce, euh, cet, ce pont s'était fondé en 1925 et je, que l'État en 2000. Euh, 21, ça sera le cas. Quand j'ai posé la question, le ministre a indiqué du, du doigt le gouvernement précédent. Et on sait ce qui se passe quand on indique le doigt, mais le député d'en face euh, pointe du doigt. Ce gouvernement a eu quatre ans pour commencer la reconstruction du pont. Et ce qui se passe, c'est qu'une femme a été exposée de sa maison. En m'adressant au ministre, pour quelle est la date où la population de Calenonia peut s'attendre à ce que le pont soit reconstruit? Le ministre associé. C'est curieux le ton de la députée d'en face et les libéraux l'appuient parce qu'en fait, c'est euh, euh, eux qui ont ignoré ce type d'investissement. Euh, si vous voulez un pointer du doigt en 2022 et 2023, 1,7 milliard de dollars d'expansion et de réparation des autoroutes du sud de l'Ontario et les ponts qui vont non seulement réparer les problèmes, mais en crée 11 000 emplois dans le sud de l'Ontario. La réalité, c'est qu'après des années, des décennies, en fait, de négligence des libéraux euh, qui euh, euh, appuie la question. On investit pour des générations à venir. On va faire notre travail. Question. question suivante. Le député de Bruce gray saint Merci, M. le Président. Dans ma séconception de Bruce gray saint et partout dans la province, beaucoup d'Ontariens Veulent rejoindre le marché du travail. Cependant, ceux qui avaient été impliqués dans le système juridique ont des obstacles pour trouver du travail. Quand l'Ontario continue à répondre à la pénurie de main-d'œuvre depuis des générations, notre gouvernement doit donner des outils pour que les particuliers qui veulent avoir de l'emploi. Monsieur le Président, est-ce que le ministre euh, du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour donner une deuxième chance à ces gens-là Le ministre du Travail, de l'immigration et de la formation et du développement des compétences. Merci. Je veux remercier le député de Bruce Gray-Wanson de cette question et de défendre à chaque jour au nom de ses concitoyens. Monsieur le Président, notre gouvernement aide les gens à réaliser leurs rêves et à avoir de meilleures vies pour eux et sa famille. C'est facile de dire que des gens qui ont fait une erreur quand ils étaient plus jeunes, ils sont un certain type de personnes. Quatre... Euh, euh, des millions de gens ont un dossier criminel. C'est 10 de la population. On ne devrait pas être tenu Il faut arrêter la sectarisation. L'embauche de deuxième chance arrête le cycle de pauvreté pour bâtir un meilleur Ontario. Il faut aider plus de gens. <applaudissements> Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je suis content qu'on donne aux gens une deuxième chance de bâtir une meilleure vie ici en Ontario. Quand on travaille à réduire des obstacles à ceux qui euh, en arrivent et qui reviennent dans le marché du travail pour leur donner des aptitudes pour avoir du succès. Ma question, encore une fois, au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du de développement des compétences. Est-ce que notre gouvernement fait pour donner l'information aux gens? pour qu'il puisse avoir du succès. Le ministre du Travail. Je veux remercier le ministre de cette question, le député de cette question. Peu importe d'où vous venez, quel est votre niveau d'éducation, peu importe qui vous connaissez, notre gouvernement va vous donner les aptitudes pour avoir du succès. Dans le fonds de développement des aptitudes, des compétences, on inclut des gens qui ont, eu des, qui ont passé par le système juridique afin qu'ils puissent avoir les compétences pour avoir du succès dans la vie. Si vous pouvez travailler, on a besoin de vous. Et si vous voulez travailler, on vous donne une chance d'avoir une meilleure vie. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci, ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, après que le gouvernement avait dit que les municipalités de Waterloo avaient 200 millions de dollars de, de redevances d'aménagement, mais ça, en fait, on a dit que 530 millions de dollars coûtera les changements du projet de loi 23. Le maire de Waterloo, Bill McKay, a dit que ça euh, coûterait jusqu'à 31 millions de dollars qui pourraient être utilisés pour des routes et d'autres services de la ville comme les usées, etc. Maintenant, les contribuables doivent payer est-ce que le député euh, si le député de Kitchener-Connexion regrette son soutien sur, au projet de loi 23, vu qu'il avait de la mauvaise information et que ça va causer des problèmes à la communauté de bâtir de l'infrastructure. Alors, s'il vous plaît, le ministre des Affaires et du Logement. C'est de la propagande de l'opposition qui continue à parler ici en Chambre. Je pensais que vous avez dit audacieux, mais vous avez dit mandacieux. Je retire mon commentaire. Les municipalités font beaucoup ce que le projet de loi va légiférer. Beaucoup de euh, municipalités euh, ont euh, des programmes de redevances d'aménagement pour avoir plus de construction de projets euh, ou en remplir. Cela inclut Kitchener, Barry, Cambridge, Peterborough, Alton Hills. Brampton, Niagara Falls, beaucoup d'autres municipalités. En fait, Toronto a donné 195 millions de dollars dans des exemptions de redevances d'aménagement entre 2018 et 2021 par le programme Toronto Portes ouvert. Et l'autre municipalité, c'est la municipalité de l'ancienne CHER qui a donné 200 000, plus de 200 millions de dollars d'exemptions de redevances d'aménagement. Question supplémentaire la députée de damonton Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Les gens sont fatigués du fait que ce gouvernement l'écoute. Notre conseil municipal a voté en faveur de maintenir la frontière municipale. Ce gouvernement n'a pas euh, porté attention à cela. Les gens d'Amelton sont contre l'adoption du projet de loi 23. Mais la ministre locale et les députés locaux ont décidé de ne pas écouter les communautés. Ils l ont voté en faveur. Les gens d'Amelton ne sont pas. Euh, ça va mener à l'étalement urbain, le logement inabordable et la perte d'indépendance des villes. Est-ce que le ministre peut dire ce le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport et la députée de flemont Glenbrook, ont partagé avec elle euh, notre position, euh, à, à, à, à, à, à opposition, l'opposition de leur ville au projet de loi 23? Réponse, j'ai dit souvent quand on parle à Hamilton, ce conseil municipal est allé contre leur propre euh, projection. Et on ne peut pas avoir une expansion de la frontière euh, euh, municipale, mais de ne pas avoir de l'intensification. Je n'ai pas assez de temps, mais quand on parle du projet 23, les municipalités, comme la ville d'Hamilton, font exactement ce que le projet de loi propose. Hamilton a 224 millions de dollars dans des exemptions de redevances d'aménagement entre 2013 et 2021 pour de la construction résidentielle et non résidentielle. C'est exactement ce que le projet de loi fait. C'est ce que le conseil municipal de Hamilton fait déjà. Question suivante, la députée d'Oakla-Nord, Burlington. Plutôt. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. La pandémie de la COVID-19 a frappé beaucoup de familles et beaucoup de défis. Et des incidents de violence familiale ont augmenté pendant cette période pour beaucoup de femmes. Dans ma propre communauté, en 2021, la police d'Ordan a répondu à 3500 appels reliés à la violence euh, par euh, les intimes. Hier, c'était la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence contre euh, euh, les femmes faites aux femmes. Et on s'est se, on souvenu là, des euh, 14 femmes tuées à l'école molle et technique Montréal. Et c'était aussi le moment où on se souvenait de beaucoup de, euh, de femmes qui sont des victimes de euh, la violence fondée sur le genre. Est-ce que la ministre peut donner une mise à jour sur le travail du gouvernement pour contrer la violence fondée sur le genre? Réponse de la ministre et l'adjoint parlementaire au ministre de la développement économique, de la création d'emplois et du de commerce, qui appuie à avoir des moyens de contrer la violence des partenaires pour aider les gens qui sont impliqués dans le système juridique. Cette motion bâtie sur... Beaucoup de gestes que notre gouvernement a basés pour contrer la violence fondée sur le genre. Et on a investi 11 millions dans des initiatives et presque 2 millions de dollars pour des services pour les survivants. Et j'ai eu récemment l'occasion d'aller au centre 717 qui réunit beaucoup de services de DERN et c'est un centre qui essaie de composer avec la violence après la séparation du counseling euh, sur le traumatisme et quand on utilise l'expertise pour donner du soutien juridique, de l'aide juridique et de la préparation pour les tribunaux et de l'accompagnement. Les femmes sont appuyées et quand elles sont appuyées, comme le centre 707, ils peuvent devenir libres et arrêter le cycle générationnel du traumatisme. <rires> Question complémentaire Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre associée de sa réponse. Je veux exprimer ma, mon remerciement aux professionnels de première ligne dont le soutien et le confort aident aux survivantes de violences sexuelles et de violences familiales. C'est du travail difficile qui n'est pas souvent reconnu. Et je souhaite encourager que le gouvernement de l'Ontario a appuyé le plan sur, sur 10 ans pour arrêter euh, la violence faite aux femmes et pour qu'on donne de l'accès et qu'on protège et qu'on aide des gens qui souffrent de la violence fondée sur le genre. Est-ce que le ministre peut nous dire comment on va adopter ce plan national la ministre. Je remercie de nouveau la députée Dougville Burlington Nord. Je suis fière que notre gouvernement appuie la, le premier plan d'action du Canada sur la violence fondée sur le sexe. Ce plan est historique sur l'engagement de tous les paliers de gouvernement à travailler ensemble pour que le Canada et l'Ontario soient libérés de cette violence. Les cinq piliers sont, premièrement, le soutien aux victimes, aux survivantes et aux familles. Deux, de la prévention. Deux, trois la justice responsable, quatre, la mise en place d'approches menées par les autochtones et cinq, l'infrastructure sociale et un, un environnement qui permet d'aller de l'avant. L'Ontario appuie ce plan d'action. On demande aux ministres de s'engager à agir de plus, afin, encore plus, afin que, entre autres, les auteurs de crimes soient rendus responsables. Au cours des négociations avec le gouvernement fédéral, nous avons travaillé de façon acharnée pour avoir une approche juste et équitable qui s'attaquera à la violence faite aux femmes partout au pays. <applaudissements> Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, dans ma circonscription, le maire de Foreriers, Wayne Redicott, a dit que le projet doit 23 profitera grandement aux promoteurs sans garantie d'une une diminution des prix. La ville de Niagara Lake a dit que le projet de loi 23 pourrait mener à une perte de ressources patrimoniales importantes dans niagara -Watt. La ville de Helen a fait part de ses inquiétudes. La ville de Lincoln, par son maire, a dit que ces projets de loi changeront les services et programmes auxquels s'attend notre collectivité. Monsieur le Président, ça signifie que les conservateurs forcent les municipalités à augmenter les taxes. La ville de Grimsby projette déjà des difficultés en raison du projet de loi 23. Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on ignore les inquiétudes de ces municipalités régionales et des élus? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, notre projet de loi a reçu un soutien fort. Je vous donne un exemple. Là, Jim Bradley, président de conseil régional, a dit, je cite, je félicite la province d'avoir considéré toutes les options disponibles afin de s'attaquer à cette crise, incluant l'expiration des le pouvoirs de Mère fort Et en tant que président de conseil, j'ai hâte de travailler avec le facilitateur afin de mieux appuyer la croissance de notre population tout en s'attaquant à la crise de la pénurie de logements. Ce sont des partenaires tels que Jim Bradley qui ont de l'expérience euh, au palier municipal et provincial qui aideront notre gouvernement à former les prochaines étapes. Complémentaire. Député niagara centre merci, Monsieur le Président, au Premier ministre, le maire de Markham et leur, ses conseillers ont obtenu une séance spéciale afin de rejeter le projet de loi 23. C'est la circonscription du leader parlementaire du gouvernement. On montre que les changements dans le projet de loi 23 pourraient écouter à la ville 136 millions de dollars en revenus annuels, ce qui ferait une augmentation de 50 à 80 sur les impôts fonciers pour maintenir les niveaux de, de services actuels. C'est 600 à 1 000 de plus pour le contribuable moyen. Pourquoi est-ce que le Premier ministre décide de financer les profits des promoteurs en augmentant les impôts des gens de Markham? Député de Niagara-Ouest, revenez à l'ordre. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Les chiffres donnés par le député ne fonctionnent pas. L'Association des municipalités de l'Ontario estime que le projet de loi 23 aura une perte de millions de. Une perte de revenus de 5,5 milliards de dollars alors qu'il y a eu des surplus en 2020. Cela compense pour les pertes de revenus. Ce député n'appuie pas son président de conseil, uh, Jim Bradley, à Niagara. Ils doivent parler des chiffres, des bons chiffres. Nous allons aller de l'avant. Nous ferons des vérifications pour nous assurer que les chiffres que l'on entend de la part de nos partenaires municipaux soient vérifiés. Député de Perth, Wellington. Merci. Les parcs provinciaux attirent des visiteurs de partout dans le monde et au pays. Chacun de nos parcs représente le caractère unique et la diversité de chaque région, avec tant à offrir. Il n'est pas étonnant que les parcs provinciaux de l'Ontario voient une augmentation du nombre, du nombre de visiteurs qui veulent visiter ces parcs pour passer du temps avec leurs amis et familles. Je sais que c'est le cas de mon entourage. Les visiteurs peuvent passer du temps à faire du canot, à de la, faire de la randonnée, à relaxer, faire du camping. Il y a plusieurs programmes dans 330 emplacements en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs peut nous dire ce que nous faisons pour appuyer notre système de parcs? Le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs J'aimerais remercier le député de Perth Wellington pour son excellente question. J'ai très hâte d'être dans votre circonscription la semaine prochaine. Je crois que tout le monde ici est d'accord sur le fait qu'on adore les parcs de l'Ontario et nous adorons aller à l'extérieur. C'est, euh, Je suis un amoureux de la nature et j'adore profiter des parcs de la province. En fait, le système sera prolongé. Je pense à une annonce que j'ai faite récemment pour préserver 300, 3000 acres et protéger une source très importante de euh, capteurs de carbone. Ce gouvernement fait des investissements depuis 2018. Ce gouvernement a investi plus de 50 millions de dollars dans nos parcs. Ainsi, on s'assure que les Ontariens aient la meilleure expérience visiteur possible. Monsieur le Président, j'ai bien d'en parler plus longuement dans la complémentaire. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement reconnaît l'importance d'assurer que nos parcs demeurent dynamiques et accueillants. Parc Canada est le plus grand fournisseur d'activités de, de divertissement extérieur. Nos invités sont mieux desservis par nos investissements. Leur expérience est encore meilleure. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les investissements spécifiques que nos gouvernement a fait pour mettre à jour et améliorer les parcs provinciaux de l'Ontario? Le ministre de l'Environnement. Encore une fois, j'apprécie la question du député de l'autre côté. Vous savez, lorsque je suis devenue ministre de l'Environnement, je me suis dit que j'ai songé aux autres gouvernements qui nous ont précédés. Ils n'avaient pas de produits, de profits générés par ces parcs. Nous voulions obtenir des sauts spéciaux et on peut les obtenir maintenant. Euh, sur Internet. On peut les acheter, c'est de l'argent et les profits seront réinvestis dans euh, le dans Parc Canada. Ce qui est, est, qui est, ce qui est bien euh, en hiver, c'est euh, faire du patinage à Sandbank. On a investi 5,6 millions de dollars en nouveaux terrains camping. Notre ministre de l'Énergie adore cet investissement. Nous bâtissons des nuances pour que les employés puissent continuer à travailler, pour qu'on puisse continuer à embaucher des étudiants. Donc, j'encourage tout un chacun à se rendre dans nos parcs. Député de Spadina Fortier, prochaine question. Merci. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, c'est un jour sombre pour la démocratie en Ontario. Dans moins d'une heure, les conservateurs voteront sur le projet de loi 39 qui mettra fin au règne de la majorité dans les municipalités de l'Ontario. Il surpassera les voix des élus municipaux. Tom Moracus daurora le maire, condamne ce projet de loi dans la région de York. Le ministre nommera les présidents de conseils alors que le tiers du conseil pourra surpasser la, la prise de décision. Je sais qu'on m'attaquera pour ceci, mais... On ne, on, il est possible de bâtir plus d'habitations tout en respectant la démocratie. Est-ce que le ministre s'engage à ne pas abolir la démocratie, le, le principe de la démocratie que la majorité l'emporte dans la région de York? Le ministre. Le discours de, du député hier m'a fait penser à ce pourquoi on se bat. Il y a des plombiers, des charpentiers, des électriciens, des gens de métiers spécialisés, des gens syndiqués, de bons emplois qui offrent un régime de retraite, des avantages sociaux. Monsieur le Président, les néo-démocrates ne sont pas amis des familles de travailleurs. Nous, nous luttons pour les jeunes, pour les travailleurs, et nous voulons nous assurer que ces bons emplois, avec de grands Chèque de paye fassent partie de notre avenir complémentaire. Au ministre, j'ai payé une grande partie de ma vie par le travail de charpentier et chaque travailleur de la construction avec qui j'ai travaillé veulent par-dessus tout le droit démocratique de l'Ontario d'être respecté. On ne veut pas donner de cadeaux aux promoteurs. Et ma question au ministre de l'Éducation, c'est que ces conseils ont été élus par le Conseil de York, mais leurs droits seront surpassés par le projet de loi 39. Est-ce que le ministre de l'Éducation minera les droits démocratiques des gens de la région de York en votant en faveur du projet de loi 39, aujourd'hui. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, Monsieur le Président, John Tory a demandé ses outils pour lancer les projets plus rapidement. On appuie le, le maire Tory. Il est un excellent maire et il veut faire ce qui est nécessaire pour que le travail aille de l'avant, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons écouté et avons mis en place ces mesures pour nous assurer que ces pouvoirs des maires forts lancent ces, progrès, ces projets, fassent les, pro les investissements importants dans nos collectivités. Vous savez, les néo démocrates de nouveau, malgré leurs propres conseillers, les néo-démocrates continuent d'affecter, de diminuer, de d'écraser le rêve de devenir propriétaire de maison. Nous, nous, nous luttons pour ce rêve. Nous voulons nous assurer que les gens aient un, une habitation, un logement qui réponde à leurs besoins, que ce soit pour les jeunes ou les aînés. Et on se bat pour les nouveaux Canadiens qui veulent avoir un logement qui leur permettent de vivre confortablement alors qu'ils viennent s'installer ici, le meilleur, la meilleure province où vivre, travailler et se divertir. Prochaine question, député de Markham-Lewinde. Merci, Monsieur le Président. Au solliciteur général, dans ma circonscription, les gens s'inquiètent de rapports de la violence par arme à feu. La population s'inquiète de la sécurité de leurs êtres chers alors que les crimes violents sont en augmentation. La semaine dernière, une femme de 21 ans a été tuée par, euh, arme à feu, par balle à Mississauga. C'est le 40e homicide par arme à feu depuis le début de l'année. C'est une question importante qui affecte la sécurité de tous les Ontariens. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'assurer que les forces policières puissent nous garder à l'abri des armes à feu qui entrent ici illégalement? Le solliciteur général, j'aimerais remercier mon ami de Markham Unionville pour sa question. Lundi de cette année, le service de police de Toronto a fait une annonce exceptionnelle en ce qui a trait aux armes illégales et la, la, les, les, la police de Toronto a fait une saisie d'armes à feu illégales qui est l'une des plus importantes par ses enquêteurs. J'aimerais remercier entre autres le superintendant Steve Mark. Toutes ces armes, sauf une, provenaient des États-Unis. Nous avons investi 230 millions de dollars en ce qui est dans notre stratégie contre les gangs de rue et les armes à feu illégales. Nous travaillons dans les forces armées, dans les lignes. Nos rue est notre priorité absolue. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le solliciteur général pour sa réponse. Le travail qui est fait à tous les jours par euh, nos forces policières doit être félicité, célébré. Le nombre d'armes à feu saisies par les forces policières en, par le projet Barbel est perturbant. Le chef de police a dit que la violence par armes à feu continue d'être l'inquiétude. La plus importante concernant la sécurité du public, au cours de sa conférence de presse, le chef de police a dit que la majorité des armes à feu saisies provenaient des États-Unis et que des mesures supplémentaires à nos frontières sont nécessaires. Monsieur le Président, est-ce que le solliciteur peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour aller de l'avant, le solliciteur général mon collègue, pour ces questions excellentes. Et, Monsieur le Président, je prends ma rôle sérieusement. C'est un honneur d'assurer la sécurité de notre province. And we've heard the calls from Toronto. Et nous avons entendu l'appel de, des forces policières pour euh, sécuriser les frontières afin d'arrêter le flot d'armes à feu qui se retrouvent dans notre province. Je l'ai vu par moi-même, je suis d'accord avec eux, à niagara à saint marie à Sarnia-Lampton. Et nous savons que la seule façon de s'attaquer à la violence par armes à feu... Et de s'attaquer aux armes à feu illégales qui euh, sont, se faufilent à nos frontières à chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé à au ministre Mendocino. Et je lui dis à chacun de nos appels, je n'arrêterai pas. Travaillons avec tous les organismes d'application de la loi pour assurer la sécurité d'Ontariens. Député de London North Centre, prochaine question. Au Premier ministre. Vendredi, il y a eu de grandes manifestations à l'Université Western qui demandent au, premier, au gouvernement d'arrêter de vendre la ceinture de verdure. Le projet de loi 23 menace d'augmenter les impôts, a fait, menace notre biodiversité et nos terres agricoles. Le maire a dit qu'il semble que quelqu'un s'en rempli les poches. Cette perception, c'est que le gouvernement fold donne un avantage à quelques-uns de ses appuis, de ses donateurs. Je, intervention du président, je demande au député de retirer ses propos. Le député, je retire mes propos. Le message est clair. Est-ce que vous l'avez compris? On ne veut pas que vous touchiez à la ceinture de verdure. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président. Vous savez, ce n'est pas surprenant que les députés de l'autre côté n'appuient pas les gens qui bâtissent des habitations parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient propriétaires. L'opposition parle de logements abordables, mais vote contre le fait que nous avons déposé un projet de loi qui a apporté le plus, lancé le plus de projets, de nouvelles habitations abordables de l'histoire de la province. Il parle de logements abordables, mais ne veut pas aider les foyers, les gens en soyez de soins de longue durée. Ce sont des les habitations pour les aînés. L'opposition les, les, a voté contre. Donc il parle des deux côtés de la bouche. Intervention du Président, je vous demande de retirer vos propos. Le député, je retire mes propos. Veuillez terminer votre réponse. Monsieur le Président, ça ne devrait pas être surprenant pour quiconque que les députés de l'autre côté n'appuient pas de la construction d'habitations, ne veulent pas que les gens achètent plus de foyers et que les Canadiens puissent réaliser leur rêve de devenir propriétaires de maisons. c'est euh, ce qu'a toujours été les néo démocrate C'est tout bon pour la Paris.